Hey, hey, hey! Alors, j'espère que tu vas bien. Moi, grâce à Dieu, aujourd'hui, je vais bien. On se retrouve dans une vidéo où on va parler, en fait, euh, de la télé-réalité. Je pense que tu connais la télé-réalité, tu sais ce que c'est. Je dois vous faire un aveu. Je dois vous faire un aveu. Un aveu honteux, mais véridique. <rire> fait un temps très lointain mais en vérité pas très lointain <rire> euh, je regardais beaucoup de télé réalité autant vous dire que je connaissais quasiment toutes les télé réalités si je vous parle des anges de la télé réalité que je vous parle euh, des marseillais des ch'tis, euh, de secret story love story la villa des Carbrisés... je ne voyais pas le mal parce que pour moi c'était comme si je regardais une série à la télé tu vois, comme si c'était un film pour moi, ça n'avait pas d'impact sur ma vie parce que je savais mettre la distance qu'il faut. Mais je regardais parce que bah, ça me distrait. J'avais rien à faire. Tu zappes, tu vois la télé-réalité. Je prenais ça au second degré. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne prennent pas ça au second degré. Alors, la première chose qui me dérange avec la télé-réalité, c'est le manque de vérité. Parce que alors, comme c'est télé-réalité, les gens pensent que c'est la réalité parce qu'il y a une réalité dedans. Mais en fait, c'est surtout de la télé. Pour moi, c'est surtout de la télé et c'est 95% de mensonges contre 5% de vérité. Et le problème avec ça, c'est que les plus jeunes qui regardent la télé réalité, ils vont s'attacher aux uns et ils vont détester les autres. Et ça me dérange parce que les gens vont détester des personnes qu'ils ne connaissent pas. C'est dommage pour les candidats, eux, qui, après ça, quand ils ont fini leur télé et qu'ils rentrent chez eux, ils sont confrontés à des menaces de mort, à des injures de personnes qu'ils ne connaissent pas du tout. Parce qu'ils prennent la télé-réalité vraiment comme la réalité, tu vois. Ils disent ce gars est vraiment comme ça, en fait. C'est vraiment... Ce gars, il est vraiment comme ça. Alors que non, ce gars n'est pas vraiment comme ça. Peut-être il est un petit peu comme ça. Mais c'est surtout très, très, très, très, très monté, très prévu, très scripté, très écrit. Et les risques dans tout ça, donc dans ce manque de vérité, c'est que les candidats peuvent se suicider suite aux, aux différents messages haineux qu'ils peuvent rencontrer. La deuxième chose, c'est euh, concernant, en fait, l'image que la télé-réalité renvoie de l'amour et du fait d'être en couple ok euh, je trouve que l'image qu'elle renvoie c'est une image tellement fausse et tellement erronée hormis le fait que tu sais déjà qu'il qu ne doit pas avoir de rapport sexuel avant le mariage et dans les téléréalités il n'y a que ça, des rapports sexuels hors mariage j'ai l'impression que la téléréalité renvoie euh, comme image du couple que euh, le fait que ton mec te trompe ou que ta meuf te trompe alors que tu n'es pas mariée, ce n'est pas grave. Et qu'il faut passer par ça pour pouvoir arriver à une vie de mariage et à une vie de famille modèle. Ça enlève la, la beauté du couple, ça enlève la propreté du couple. Et je n'ai pas envie que les plus jeunes pensent que c'est normal. Et que comme c'est arrivé à X et aujourd'hui ils sont mariés, non, ce n'est pas l'exemple à, à suivre. L'exemple à suivre... C'est celui de, de toutes ces personnes bibliques okay, où ils ont été fidèles. Moi, mon mariage, je suis désolée, je, je n'ai pas, pas toléré que Francis me manque de respect. Il n'a pas toléré que je lui manque de respect. C'est justement au milieu de la fréquentation que tu vois si cette personne t'aime ou pas. Quand une personne t'aime, elle ne te fait pas souffrir. Okay? Ça s'arrête là. Si je t'aime, je ne te fais pas souffrir. Et tu n'as pas à accepter... Euh, une tromperie, deux tromperies, trois tromperies, quatre tromperies pour pouvoir goûter au bonheur qu'est le mariage. Et en fait, j'ai l'impression que la télé-réalité renvoie cette image-là. Dites-moi si vous pensez pareil ou pas. La quatrième chose, c'est l'image aussi que la télé-réalité renvoie de la femme et de l'homme Je vais quand même préciser que dans la télé-réalité, il y a des exceptions, que tous les candidats de télé-réalité ne sont pas comme ça, d'accord? L'image que la télé-réalité renvoie de la femme est beaucoup trop superficielle pour moi. Je n'ai pas encore vu de télé-réalité qui mettent en avant l'intellect de la femme, tu vois. Elles sont toujours dénudées. J'aime pas l'image de l'homme qui renvoie, la téléarrité, parce que les hommes, dans la téléarrité, encore une fois, pas tous, ils sont menteurs, ils sont matures, ils sont manipulateurs, et, et eux aussi, ils sont dénudés. Et en fait, en, fait, en vrai que la téléarrité ne montre que le négatif de l'être humain que le négatif, et ça, ça m'énerve parce que, encore une fois, les plus jeunes, ceux qui ne savent pas mettre la distance, ceux qui ne regardent pas la réalité au second degré, mais qui l'apprennent vraiment au premier degré, ils peuvent se dire ah, en fait, l'homme est comme ça, une jeune petite fille, une petite fille, peut se dire ah, donc, l'homme, c'est un homme en général, il est mature, macho macho, <rire> il est menteur, il est manipulateur, donc si mon, mon gars, si celui avec qui je me fiance et comme ça, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Je te le dis, ma petite soeur ou mon petit frère, ce n'est pas normal. Les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Grâce à Dieu. Et surtout les hommes en Christ ne sont pas comme ça. Voilà. Les vrais hommes de Dieu ne sont pas comme ça. Pour finir avec la théoréité, donc je crois que c'est le cinquième point, c'est la violence continue. L'humiliation euh, l'intimidation c'est ces choses qui font que la télé-réalité, maintenant, je ne veux pas en voir. Et je ne parle pas de télé-réalité comme euh, un dîner presque parfait ou top chef ou euh, des trucs de chant. Enfin, que ça aussi, c'est de la télé-réalité pour moi, tu vois. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé-réalité. Et je ne dis pas non plus que dans la Bible, c'est marqué de ne pas regarder la télé-réalité. Mais j'ai relevé pour vous quelques passages bibliques. Il y a le psaume 10, verset 3, qui dit, Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux, je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Ensuite, il y a Romains 12, verset 2, qui dit, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Corinthiens 10, verset 23 qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Voilà, je vais vous laisser avec ces passages. Et avec un, un court témoignage, euh, moi, je, voyais vraiment la je ne voyais vraiment pas la télé-réalité comme quelque chose de mal. Je regardais beaucoup de télé-réalité. J'étais une véritable consommatrice de télé-réalité. Et euh, au fil de, de mes années de vie et de mes années avec Dieu, je priais et je me suis dit, « mon Seigneur, ça, vraiment, il faut que tu me montres euh, s'il y a des choses dans ma vie qui peuvent freiner ma relation avec toi, qui peuvent freiner mon évolution avec toi. Okay » Et Dieu m'a révélé de façon claire, euh, dans un songe, euh, que la terre a été, en tout cas pour moi, ce n'était pas bon. Alors, ce que je vais te, te, te dire, de faire, bien sûr, si toi tu as envie, euh, c'est de demander à Dieu s'il est pour ou contre la télé pour toi okay? tout ce que j'ai dit n'engage que moi euh, je ne critique aucun personnage de télé-réalité euh, ce sont des personnes que Jésus aime d'accord, et que Jésus veut euh, les voir aussi dans, bah, dans le royaume de Dieu ce sont des, des créatures que Dieu a créées voilà, et je pense qu'il y a même des non-chrétiens qui seront d'accord avec moi sur, sur ce phénomène qu'est la télé euh, je vais arrêter de la vidéo ici et euh, j'espère que dans cette vidéo je n'ai blessé personne, parce que mon but n'est pas de blesser, je voulais juste partager avec toi euh, ça, voilà et la vidéo va s'arrêter ici que Dieu te bénisse, bénisse ta famille tes projets personnels et tes projets professionnels, c'est ça tu connais, <rire> on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo